Voici Wonder, présentation du journal de l'inventeur. Nous voici maintenant dans le journal de l'inventeur. Donc, plusieurs informations qui peuvent être pertinentes pour vous dans le journal. Alors, tout d'abord, il euh, y a trois onglets l'onglet Comportement, Signaux et Souvenirs. Donc, les souvenirs, vous les, comme vous pouvez voir, c'est pas très compliqué c'est deux petites vidéos à visionner euh, des dessins animés qui raconte un peu l'histoire, euh, une histoire du moins de Dash et d'autres. Alors, dans les comportements, on dit que ce sont des actions que le, ro le robot peut effectuer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez appuyer sur chaque image pour comprendre euh, quel est son rôle. Donc, ici, «Dash affichera le motif de l'œil de ton choix. Dash allume les, allumera les, les lumières en rouge. » Alors, ici, il y a des sons, un son frustré, alors, etc. Alors, vous pouvez aller les voir pour euh, les comprendre et les utiliser davantage. Alors, voilà. Alors, il y en a aussi pour bouger, des spéciales. Et vous avez des accessoires dans le bas qui peuvent être utilisés également avec Wonder. Alors, dans les signaux. Les signaux de base. Là, vous voyez que j'ai euh, certains signaux qui sont encore verrouillés. Il y a un petit cadenas. Alors, dans l'application Wonder, quand on réalise des défis, on gagne des expériences. Et euh, au fur et à mesure que mon expérience augmente, on a des, euh, des signaux qui se débloquent. Donc, par exemple, là, si je vais voir dans les mouvements le prochain... C'est indiqué qu'il me manque encore 90 expériences pour le débloquer. Alors ensuite, je vais avoir accès à, euh, à coincer, alors qui permettra à Dash de passer à l'état suivant quand il est coincé. Alors voilà ce qui est euh, du journal de l'inventaire. Bien sûr, en haut, là, on avait Dash en grand. Si je clique sur Dot, alors je vais voir les, les signaux et les comportements disponibles pour Dot. Les souvenirs, ce sont les mêmes.